Bonjour, voici une vidéo de présentation de mon cabinet. Donc voici l'entrée. Ici nous avons les places de parking, avec une place handicapée. Donc ensuite nous allons rentrer. Et ici nous avons la salle d'attente avec le petit bureau. chaise pour s'asseoir ici nous avons une petite pièce de repos avec un canapé pour se reposer et une petite kitchenette voilà sympa Ici nous avons les toilettes handicapées également. Et ici le couloir qui va distribuer donc 4 salles, 4 boxes, salle de massage, qui ne sont pour l'instant pas toutes équipées. La bleue est équipée. Et la rouge qui est équipée également avec un ultrason voilà. et ici nous avons la salle de réduc avec deux vélos un vélo éliptique un vélo normal un espalier rameur un trampoline des poids puis quelques petits petits, petits appareils Et également une table, donc avec le miroir, un petit point d'eau pour se laver les mains, une clim, tout ça voilà, très lumineux et très convivial. Voilà, merci!